On va commencer la conversation ouverte. Aujourd'hui, on va faire une demi-heure, comme ça, on peut un peu plus communiquer ou parler. D'accord Je veux t'entendre plus parler, Sarah. Mmh. D'accord D'accord. Vas-y. Alors, conversation ouverte, on commence, tu me dis de quoi tu veux qu'on parle. Ou tu me racontes quelque chose, une vacance, tu me racontes euh, une journée, tu me racontes ce que tu veux. Euh... Euh... Euh... Raconte-moi, par exemple, une vacance coûte commencer. Qu'est-ce que vous commencez à faire? Où est-ce que vous allez? Comment vous y allez? Les activités que vous faites? Euh, je peux vous parler. Est-ce que vous vous êtes allé avoir euh, un Oui, bien sûr. Oui, c'est euh, un une très bon espace. Oui, bien sûr. C'est magnifique. C'est très calme comme ça. Les gens sont très simples. Oui, c'est très relaxant bien, de nature. Euh, Est-ce que vous êtes allé euh, à les Three Pools? Oui, oui, oui, bien sûr. Je suis allée un peu partout. Hein. Je suis allée à Sainte Catherine, je suis allée euh, mm. euh, au Lagoon, je suis allée à Taba, je suis allée. Euh, J'ai fait euh, un bon tour. Mm. <rire> J'aime beaucoup moi ces <rire> endroits-là. Oui. Et là-bas, vous faites quoi Vous faites du camping Dans des tentes Comment, Comment vous faites-vous les scouts quand vous allez là-bas euh, Oui, dans, dans des tentes, oui. euh, euh, à la mer par exemple, ou dans une, place. une autre place. Mais la plupart des fois, ils sont à la mer. D'accord. On euh, se réveille. On fait du sport, et après on, on fait le petit déjeuner. Bien vous faites, non, vous est, faites quoi le sport Il y des exercices. Ah d'accord, comme du stretching Oui. D'accord. Après vous prenez petit déjeuner, donc c'est vous qui le faites Oui, on fait toutes choses en caca. Et, euh, et, et euh, comment vous le faites du coup et quand on va en une place, euh, on doit être sûr qu'il y a une place pour faire de, de la cuisine. Oui. Et euh, c'est vous qui faites pour les enfants aussi Ou les enfants, comment il faut Oui. Ah, ah non, vous faites pour non, tout le monde nous faisons pour les enfants. Ok. Euh, et aussi... Euh, C'est pas facile, yeah, il y euh... a de camping. C'est fatigant parce qu'on n'a pas le oui. confort, il n'y a pas les toilettes, il n'y a pas. Oui, c'est très fatigant. Mm. C'est un bon souvenir. Bien sûr. Et on n'utilise pas les portables. Les portables sont interdits pour mm. les enfants. Ok. Et pour euh, aussi yani, euh, les chasseurs, mais il y a seulement quelques chasseurs, yani, qui ont le portable pour euh, recevoir yani, euh, les téléphones des, bien des, sûr. Euh, des parents et tout ça. Euh, alors, c'est yani, bien car tu n'as pas de portable ici dans la nature, alors tu ne te déconnectes, ne pas déconnect, yani, on yani, avec bien tout, sûr. Et vous êtes combien dans le groupe Quand on va dans le groupe, il à peu près 80. 80 80 Oui. C'est vrai Oui. Ah là, c'est beaucoup 80. Oui, nous sommes un grand groupe. C'est presque 100 Oui. Nous sommes ah, d'accord. Mais, mais quand on fait du camping, il n'y a pas toutes, pas toutes les filles. Ouais, il y a peut-être à peu près 400, euh, 80, 70, comme ça. Hein. D'accord. Ah oui, c'est super. Alors, vous êtes un très, très grand groupe. Et il y a combien de personnes pour surveiller tous ces enfants euh... 20 d'accord, bah oui c'est normal parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants du coup oui. mais c'est bien alors que les parents et les enfants ils, ils, ils participent à ce genre de camping ils participent au scout, c'est super oui je savais pas que c'était aussi euh, répandu, aussi connu okay. je ne savais pas que c'était aussi répandu et connu Ici, en Égypte le scout? Oui, oui, il y a beaucoup de mouvements, de scout. Ah, c'est super. Et du coup, vous faites quoi comme activité quand vous êtes là-bas? Vous faites des sorties ou vous faites des activités entre vous? Nous faisons des activités entre nous et aussi on fait des sorties et à la mer. Euh, en bateau, on fait des sorties avec les bateaux. Et, euh, et quel genre d'activité euh, vous voit, faites entre vous voit, euh, en, Oui, et on voit aussi les, les monuments de la France. Ah oui, euh, super. Euh, oui. Et... et les parents, ça va ils, Les parents, ils ont confiance. Ils ont confiance en, en votre groupe. Oui, je dis, je dis, les parents ont confiance. C'est-à-dire, ils ont confiance oui. de laisser les enfants avec nous. Ça va, ils n'ont pas peur. Oui. Ben, c'est super. Bien. Et c'est quoi, c'est un centre, du coup C'est-à-dire, vous faites le scout dans un centre ou un club Comment euh, ça se passe À l'école, c'est avec l'école. Ah, c'est avec l'école, d'accord. Oui, Et la plupart des écoles francophones ont, oui. ont du D'accord. Ah parce que ici au Caire, il euh, n'y a presque personne qui a le scout. Hein euh, il y a, mais euh, mais en Alexandrie il y a trop, il y a beaucoup de de scout. Peut-être parce que Alexandrie c'est à côté de la mer, de la côte nord. Peut-être qu'il y a plus de choses à faire. Peut-être, mais il y a aussi au euh, Caire, mais. Mais pas beaucoup, non. Mais je ne sais pas vraiment. Il n'y a, a pas a... dans les écoles, en tout cas. Dans les écoles, il n'y a pas. Il n'y a pas à uh, collège de la salle. Euh, et, et ah, peut-être les, les, les écoles religieuses. Peut-être les écoles religieuses. Mais en tout cas, les écoles normales, euh, internationales a, ou... Euh... Alexandrie aussi, il n'y a pas dans les, les, les écoles anglophones. Et les écoles internationales aussi, il n'y a pas. Ah d'accord, c'est que de les de écoles de françaises. De mmh. Et quel genre d'activité vous faites entre vous C'est-à-dire, c'est quoi les activités principales des scouts euh, On fait des journées euh, avec un thème. Par exemple, euh, l'environnement, euh, l'hiver et tout ça. On fait avec des jeux pour les enfants. Euh, par exemple, euh, raconte-moi un jour où c'était un thème et, euh, et vous avez fait des activités par exemple, quel, quel genre de thème vous choisissez euh, Par exemple, l'univers. Euh, Super. Ils, peignent, ils peignent des, des formes de bricolage. Ils, euh, ils euh, peignent. Ils peignent, euh, ils peignent sous forme de jeu. Oui. Euh... Mais c'est bien, ça veut dire que oui. en fait ils font tout ce qui est en rapport avec le manuel, euh, c'est tout ce qu'on fait avec les mains, euh, sans penser à tout ce qui est technologique, tout ce qui est euh... ils, ils sont eux et la nature quoi, c'est tout. Oui. Donc c'est super bien et ils apprennent aussi à monter leur tente. Et... Ils apprennent. À quoi À monter leur tente les tentes où vous oui. dormez Oui, c'est très important. Les filles, c'est elles qui, qui font qui montent le, le, leur tente. Ah d'accord, chaque fille monte sa tente. Non, yani, il y a, il, il y a yani, euh, on les divise en équipes. Et chaque mmh. équipe, il y a euh, de, yani, de tous euh, les âges. Euh, d'accord. Dans primaire, préparatoire et comme ça. Il y a un chef d'équipe pour, pour chaque équipe qui sous D'accord. Et chaque équipe monte sa tente. Et il y a aussi la tente des chefs C'est les chefs qui montent leur tente. Et comme ça. Et on fait aussi des jeux d'eau. Super. Euh, ouais. et il y a aussi des euh, jeux de piste. C'est très connu en On fait des morceaux. Les jeux avec les morses. C'est comme, comment, je ne sais pas c'est quoi les morses, c'est comment, avec quoi, avec quoi vous faites ça C'est comme, comme des messages, des chifflés. D'accord. Les enfants essayent de savoir c'est quoi ça. ça. D'accord. Et vous faites aussi des jeux, par exemple, par exemple moi quand j'étais à l'école, mais en France, on faisait, euh, tu sais, comme une chasse au trésor. Mais euh, dans le parc, c'est-à-dire qu'on avait une carte et les gens, ils cachaient des choses dans le parc. Et nous, avec la carte, on devait, on devait savoir se repérer et savoir aller chercher ça et ça, tu comprends Oui. Ah, oui, ouais, c'était super bien. On était des groupes oui. et par exemple, ils nous laissaient dans les parcs et euh, on avait droit à un seul, un téléphone par groupe pour appeler s'il y a un problème. Et puis, euh, on avait le, le plan et on était obligé d'arriver euh, sur chaque endroit euh, dans, dans le parc et ramasser quelque chose. Et puis, le premier qui avait ramassé toutes les choses, ou qui avait trouvé tout ce qu'il devait trouver, il retournait chez les, euh, chez, euh, les professeurs parce que ça, c'était en sport. On faisait ça en sport. Et euh, on avait gagné, quoi. Oh. Vous avez déjà ouais. fait des choses comme ça, genre euh, de savoir se repérer sur une carte euh... Des choses comme ça Oui, on fait des choses de, avec des cartes qui aussi. Euh, des plans, tout ça Oui, les plantes Oui, des plans, non, les plans. Les plans de, par exemple, le plan de la ville, le plan de, de la forêt. Un plan, un map. Oui, tu oui, vois oui, et euh, Et vous apprenez aussi à faire le feu Oui, c'est essentiel ah, donc, en fait, il y a des choses qui sont essentielles dans le foot Le feu, les, les nœuds. Les, les... Oui, exactement. Que, quelles choses sont essentielles, par exemple Dis-moi, par exemple, cinq choses. Le feu, les le... nœuds, quoi d'autre Les fours. Les pour fours faire, Oui, pour faire de cuisine. Il euh, y, euh, y a une seule, sans... Et pas le four... Euh, il y a de la technologie maintenant. Comme <rire> oui. euh... Comment vous faites des fours euh... C'est bizarre. Comment vous faites des fours bois. Ah avec oui, du bois. Et du bois, de... du feu, bien sûr. Euh... Donc en fait, vous mettez le bois et vous mettez le feu en dessous. Et qu'est-ce que vous mettez en haut et les choses qu'on veut euh, <coughs> Mais le feu, il ne brûle pas le bois Non. Il a, on sait le, le faire avec euh, il y a une technique il y a pour, euh, pour savoir euh, cuisiner, faire la cuisson. D'accord, d'accord, c'est super ça. Ça veut dire que si un oui. jour tu es perdu au milieu de la forêt, tu sauras cuisiner, Sarah. Oui. <rire> bah c'est bien, au moins tu es sûre de manger. <rire> et quoi d'autre Et pas... la boussole aussi. Ah oui, d'accord. Euh... Vous apprenez comment l'utiliser Oui, et aussi tu peux savoir le nord. Euh, euh, à travers les étoiles. Et comment tu sais ça, par exemple Déjà, comment on utilise vraiment une boussole j'ai jamais compris comment savoir les directions avec une boussole. C'est très compliqué, non? Oui, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire il faut suivre l'aiguille ou il faut aller toujours vers le nord? Comment ça se passe? Il euh, y a euh, Tu dois la prendre et marcher un peu quelque chose comme ça pour que la boussole... Euh, de... de tourner de... de tourner, oui. Alors quand elle cesse, c'est le nord. Elle doit... D'accord. Et si, par exemple, si c'est le nord, il faut que je suis toujours le nord. Comment ça se passe Il faut toujours que j'aille au nord Mais Quand c'est le nord, tu vois, il y a, a, a un... Après, le sud de... et les autres... Euh... Et l'ouest et l'est. Oui, oui, oui. D'accord, c'est super. Et, et à part les boussoles, tu m'as dit il euh, y a autre chose aussi. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit après les boussoles euh, Je t'ai dit le savoir le nord avec le ah les étoiles. Euh, les étoiles. Et comment tu sais ça par exemple Est-ce qu'il y a une étoile qui brille plus que l'autre comme on dit Non, il y, y a des euh, euh, des figures. Ah comme, oui, euh, les constellations. Les... Oui. Euh, euh... Dans la avec les étoiles quand le ciel bah, commence à voir le nord je... oui que... d'accord et, et c'est les figures qu'on a aussi dans les horoscopes tu sais euh, capricorne taureau non non non, non. c'est pas ça c'est autre chose c'est pas que, que, que c'est vrai ou non les horoscopes et tout ça mais il y a des autres qui sont vrais d'accord ah, ben, les horoscopes oui c'est vrai mais euh... Mais je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent, mais je sais que c'est les étoiles. Oui. OK. Et quoi d'autre, du coup? Donc, on a dit le feu, les nœuds, le four, euh, les boussoles et les étoiles. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre que c'est euh, important oh. de savoir dans les scouts? Euh, les scouts, on ne connaît pas seulement des activités et des jeux et des comme ça. Non, mais quand par exemple, on fait des euh, on prépare euh, un camp, des sorties, et tout ça. Et euh, c'est important aussi. Y a, quoi, euh, on a des compétences, euh, par exemple, comme le planning, euh, le management du budget. Euh, euh, y a quand on fait du camping aussi, il y a des gens qui font la réservation avec l'auto, la place, les monuments. On prépare la cotisation. D'accord. On fait tout ça. Euh, on sait comment. On euh, connecter avec des gens. Mais c'est bien, ça, ça vous rend. Euh, en fait, ça vous rend unique parce que vous savez faire des choses que d'autres personnes ne savent pas faire. Par exemple, moi, je ne sais pas faire un nœud ou je ne sais pas faire du feu. Je ne sais pas faire un four en bois, je ne sais pas prendre la boussole, tu comprends? C'est-à-dire oui, que vous, vous oui. apprenez des choses spéciales. Oui. Et comment, comment en fait, j'ai jamais euh, su, mais comment ça a commencé les scouts? Est-ce que tu connais un peu l'histoire? Est-ce qu'ils vous apprennent euh, l'histoire du scout? Oui, enfin... c'est essentiel aussi. Et, Et comment ça a commencé? Tu sais Madame Paul? C est, c est -Paul non, je ne connais pas. Euh, c'est une, une personne. D'accord. Euh, en Angleterre. C'est un homme? Oui, c'est un homme. D'accord. OK. Et c'est où le scout euh, a commencé. Hein? Euh, et là, Yann, c'est lui qui a fait le, le moment du scout. Hein? Euh, pour quand, il l'a ouais. fait, il a fait euh, premièrement avec euh, les garçons. Et après, sa soeur l'a fait euh, avec les filles. D'accord. Mais pourquoi ils ont euh, eu cette idée euh, C'est quelque chose qui est mis dans le militaire, il était. Euh... Ah, lui, il était dans les militaires. Et donc, il, il a eu cette idée. Un, oui, il était un militaire euh, britannique. Et il voulait que, euh, que les gens, quand il est euh, à la militaire il, euh, il voulait qu'il y a des gens qui, qui fassent euh, la cuisine, qui, euh, qui aident les autres, qui font euh, le secourisme. Ah, oui, oui, oui. Euh, qui, euh, qui font le secourisme euh, pour les gens euh, euh, qui sont... Euh, euh, mais c'est euh, bien du euh, coup parce que la blessure, oui. oui. Alors, ah, il a eu là, de... ah donc euh... vous vous apprenez aussi ça, vous apprenez aussi les choses de, de santé de base, c'est-à-dire faire un massage ouais, cardiaque ouais. ou euh, ou les blessures, tout ça. Oui, c'est essentiel aussi le secourisme. Le secourisme, qu'est-ce que vous apprenez le secourisme Si quelqu'un se noie, tout ça euh, euh, yani, euh, euh, Les le cassures, quand quelqu'un casse le bras, vrai la jambe, ça, oui, et les blessures. Euh, Mais quand quelqu'un euh, se casse le bras, c'est très dangereux. Comment vous faites du coup Vous lui attachez le bras à quelque chose Et les piqûres aussi. Euh, oui. Euh, on fait des. Il euh, y en a pour. Il euh, y en a pour. Les, euh, y en a Comme quelqu'un casse euh, le bras ou tout, toutes tout, tout ces choses-là, on fait. Il euh, y en a des pensements Les des premiers secours, Yann. Oui, les premiers secours. Oui, pour que ça ne soit pas pire, Yann. Bien sûr. Et après, on. Pas à l'hôpital mais il y a des choses comme les blessures oui oui, euh, oui. Et les piqûres vous savez coudre par exemple coudre une blessure vous savez faire euh, coudre une blessure oui tu sais enfin, euh, les non, pas les points non pas coudre une blessure c'est un peu dangereux, un peu dangereux. bien sûr si quelqu'un est très blessé et c'est le cas de coudre une blessure on fait les premiers secours et après il va à l'hôpital bien et sûr parce que ça peut être un risque. Blessure, oui coudre une, une blessure c'est alors c'est pour le docteur bien sûr mais du coup les, les enfants euh, ils apprennent quand même les choses pour pour survivre c'est à dire que s'il y a une blessure ils connaissent les premiers secours si la faim, il sait comment faire un feu, comment faire un four, comment c'est euh, c'est hyper intéressant. Moi c'est moi vraiment c'est la première fois que je parle avec quelqu'un euh, qui fait du scout et euh, je oui. trouve ça euh, super intéressant. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un âge pour commencer Est-ce que tu dois commencer quand tu es petite ou est-ce qu'il y a des gens qui vont au scout quand ils sont un peu plus grands euh... Moi j'ai entré quand j'étais à sixième primaire. J'avais, je pense, 12 ans. Et, et dans ton ans. groupe, est-ce qu'il y a des gens qui rentrent qui sont grands ou tout petits ou est-ce qu'il y a une, un âge pour aller Non, il y a un âge pour aller. Ce ne peut pas être. Euh, il y a comme des niveaux Avec l'âge, niveau d'âge. Ce ne peut pas quelqu il y a quelqu'un qui est à l'université. Euh, ne peut pas entrer, il va une... être avec, par exemple, minimum euh, les filles préparatoires qui ont 15 ans, 13 ans. D'accord. Parce qu'en fait, chaque moins, tranche change on... d'âge, elle a un niveau. Oui, on n'accepte pas, il y en a des filles, plus que préparatoires. Il y a des filles, euh, y a secondaire, non. D'accord. Non, c'est que tu ne suis pas à, à préparatoire. Donc, préparatoire, tu peux rentrer. Donc, et dans les deux les autres scouts, c'est comme ça aussi. Yani, tu ne peux pas être yani, quelqu'un grand et, euh, et tu entres pour être une chef tout de suite. Non, tu dois, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. D'accord. Et donc, les elles connaissent elles connaissent tout ça. Elles savent tout faire. Oui. C'est-à-dire que tu dois passer par tous les niveaux pour arriver à être chef c'est ça Oui. Et, et donc toi, tu as appris tout ça tu, tu connais tout ça, faire tout ça pas le quoi tu, Toi aussi, tu sais faire tout ça, faire le feu, faire le four, faire... Oui. Mais c'est hyper bien, Sarah. C'est hyper bien. Oui. Mais vraiment, non, non, c'est super. C'est super. Et est-ce que tu as, par exemple... Est-ce qu'il y a une fois où vous étiez, par exemple, avec les enfants et il s'est passé quelque chose qui t'a fait peur ou... Euh, ou que tu t'es dit c'est peut-être dangereux. Est-ce qu'il y a déjà eu des, euh, des situations comme ça? Euh, euh, par exemple, oui, ça se passe beaucoup. Mais... Euh, par exemple, il y a une fille qui nous éteint en scout et il y a un clou qui est rentré dans euh, sa pièce. Mon Dieu! <rire> À vous. Oui, alors. Il euh, y, y, y, y a. Je le fais l'hôpital Bien sûr. Mais aussi y a, quand c'est chef ou certain, quand quelque chose comme ça, ça se passe, tu dois être calme et savoir comment euh, te débrouiller. Oui tu ne dois pas être au, au, au mon dieu qu'est-ce que je vais faire non tu dois être calme et savoir comment euh, se, passe, se passe les choses et yani, comment débrouiller euh, yani. donc donc ça arrive souvent quoi les petits les petits, euh, les, petits euh, euh, les petits accidents comme ça oui et euh, y en, euh, oui et les, les grands aussi yani. en, euh, dans l'école il y a beaucoup de grands qui euh, s'évanouit car bon mais pourquoi parce qu'ils mangent pas parce qu'ils font, font trop d'activité pourquoi ils s'évanouissent pour qu'ils qu font, font beaucoup d'activité eh, il y a le soleil ils sont fatigués ils sont fatigués alors ben, ils s'évanouissent mais yami c'est normal bien. C'est normal Non, c'est pas normal <rire> Non, c'est pas normal <rire> mais là, Il n'y a, a, a, a, a pas toujours rien ici. Ça ne passe pas beaucoup. A... <rire> D'accord. Mais quand ça arrive quelque chose comme ça, vous le dites aux parents euh, il y a un... Oui. Et les parents, euh, ça peut va être voilà. peut être... Elle peut être très malade, mais il y a des parents, c'est normal. Non, mais si elle s'évanouit, par exemple. On y en a fait, il y a des secours pour elle, elle se réveille encore une fois, elle est un peu fatiguée, elle se réveille encore une fois. Est... Oui, oui, je sais, mais est-ce qu'on dit aux parents que, par exemple, des enfants se sont évanouis ou quelque chose comme ça? Ah oui, c'est normal. Oui, en <rire> non, c'est pas normal. Si une fille, c'est je dis aux parents pourquoi ça se passe, peut-être qu'elle n'a pas mangé avant qu'elle vienne. Ah d'accord, vous leur demandez aussi à eux, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce qu'elle se nourrit bien. Oui, est-ce que, est que ça se passe euh, souvent Oui, d'accord. Oui, oui. Donc, vous faites une petite recherche quand même sur la santé de la fille pour voir si c'est d'habitude, elle est comme ça ou si c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, oui, oui anciens, bien, bien, il a, sûr. Il de bien pouvoir, sûr. Il y a de parler avec les parents et euh, quelque chose se passe, les, on dit aux parents. Mais après, les parents, ils peuvent avoir peur. C'est-à-dire, ils peuvent avoir peur d'envoyer de, leurs enfants ou est-ce qu'ils sont compréhensifs la plupart du temps? C'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que les parents, quand vous leur dites, ils ont peur après Ou est-ce qu'ils comprennent et, euh, et c'est pas grave et, euh... Oui, ils comprennent. D'accord. D'accord. Donc, oui, oui, non, ils n'ont euh, ils pas. D'accord. Donc, ils ont pas peur et ils disent non à l'enfant de plus retourner. Non. Non. D'accord. Ben, en tout cas, c'est. Ah oui, non, mais c'est super. Franchement. Euh... Euh... Moi, je suis contente vraiment qu'il y ait quelque chose comme ça pour les enfants en Égypte, euh, parce oui. que ça, leur, ça les aide beaucoup, même psychologiquement, mentalement. Euh, je trouve que c'est très, très bien. Oui. C'est pour le monde. A... Oui. Euh, a... Ah oui, oui, exactement. C'est international. Donc, euh, et ça peut leur, les aider dans tous les pays. Donc, euh, c'est ça que oui. je trouve très bien. C'est que ce n'est pas quelque chose juste pour l'Egypte, c'est quelque chose pour toutes les situations. Oui. D'accord, super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sarah Non. Non ben, En tout cas, c'était super. On a terminé. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et euh, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé euh, euh, Vos habitudes, comment vous faites dans les scouts, quand vous allez en, en vacances, au camping, etc et euh, je trouve ça très très bien oui. merci beaucoup Sarah et merci à toi donc euh, je t'envoie euh, ce soir aussi le lien le nouveau lien pour demain ok et, euh, et pareil moi je prépare euh, le cours euh, je prépare la conversation à thème et toi tu prépares la conversation ouverte donc tu choisis Sarah. un thème de ton choix et tu m'en parles ça te va? Oui. D'accord, d'accord, ma belle. On s'appelle demain alors. Mm. Merci beaucoup, ça. Mm. Merci, bonne soirée.